Si vous avez l'œil à viser, je pense que vous avez pu remarquer que dans ce setup, il y a le maillot de foot d'une de personne qu'on peut qualifier de prince, hein, nommé Ousem Awar. Prince devenu roi depuis qu'il a snobé l'horrible Arsenal Football Club pour rester une année de plus dans son club de cœur. Et voyez-vous, j'en suis ravi. Après, je connais le mercato, hein, je rigole avec mes Gunners, vous n'êtes pas un horrible club, il aurait même été très bien chez vous. Mais si la situation se modifie et qu'il finit chez vous, cet extrait va finir sur Twitter et je vais encore passer pour le roi des fils d'Up et ça voyez-vous c'est pas pour me déplaire dans la vidéo d'hier je vous ai demandé quel Call of Duty vous voudriez voir dans euh, une prochaine vidéo et je vous cache pas du coup que j'ai regardé les commentaires et euh, il <rire> y a personne qui m'a répondu non vraiment il y a personne qui m'a répondu juste quelqu'un qui m'a demandé des maps originales mais sinon j'ai personne qui m'a répondu du coup moi je me suis remarqué enfin j'ai remarqué que à peu près à un mois après, je crois nous sommes 8 ans après la sortie de Black Ops 2 et vu que c'est un jeu que j'aime beaucoup même si je vous ai fait une vidéo il y a pas si longtemps que ça je me suis dit que ça pourrait être sympa de retourner lui faire honneur à une semaine de la bêta de Black Ops Cold War, sachant qu'en plus pour cette bêta-là, il y a euh, les euh, contrôleurs, enfin les contrôleurs, les développeurs du jeu qui ont dit qu'ils avaient réussi à modifier pas mal de trucs entre les deux. Donc ça, on le verra dans une semaine. En attendant, bah écoutez, on va essayer d'aller sur une map un petit peu originale pour faire plaisir à mes frérots. C'est parti. Bon, Coucou Alors je vous le dis, ça risque de tuer un petit peu vite, c'est un serveur que j'ai bien aimé, en fait c'est un serveur en hardcore mais avec la map. Donc, en fait t'as la mini-map et tu tues très vite, donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît, vu que je suis un joueur à très gros réflexe. Pendant un instant je me suis dit mais non, ce n'est pas du hardcore, bah la vie de ma mère que si. Regardez, là, eh, lui là, lui. Coucou <rire> oh Voilà, ça peut aussi donner des quadricasins Hop là, des longs, oups, des longs shots comme ça. Je sais pas pourquoi si on peut TK. Attends, fais le test ou pas Pas besoin de faire le test apparemment, vu qu'il y a les ennemis qui s'en chargent de te montrer pour toi si on peut tuer tes alliés ou non. Il y a quelqu'un qui m'a conseillé de vous parler de mon actualité, surtout vis-à-vis -vis, euh, d'une chose, mon émission phare, mon émission star. Parce que tous les lundis, on sait jamais, hein, si vous étiez pas au courant, je me permets de vous le redire. C'est un viewer en plus qui me l'a dit, donc moi, tu vois, j'écoute les viewers, j'écoute... Euh... J'écoute vos doléances, je suis quelqu'un qui aime bien... Hop là, petit drone, attends. Qui aime bien avoir le retour des gens qui le suivent. Bon, on est sur une petite série de 6, là, les gars. Donc, tous les lundis à 20h, j'ai repris à au Libre chez Team Vitality. Donc, je vous ferai peut-être une vidéo un jour, un petit vlog pour vous montrer, tu vois, une journée de tournage, à quoi ça ressemble, etc. Mais en attendant que je fasse ça, c'est tous les 20h sur bon la bon chaîne bon de Team Vitality, du coup. Et... Oh, oh, oh, le drone est sur moi Le drone est sur moi Hop Hop Ouh là là là là il c'est bon Il va laisser tranquille NON J'allais avoir le foudrement. Donc tous les lundis 20h sur la chaîne Vitality, le lendemain Sur Youtube, pour l'instant j'ai reçu euh, brooks j'ai reçu euh, Inox Tag, j'ai reçu Le Motif hein, le, le, Une des dernières Sensations du de Youtube, là demain J'ai Jill, voyez vous je prends le train 2h Pour pouvoir aller faire mes émissions bogos. Donc je reçois Jill demain et euh, dans 8 jours du coup, pas ce lundi mais le lundi D'après je reçois Zaiwoo, Wu Ziu, le, le joueur pro CS GO Chez Vitality, je crois même d'ailleurs que c'est une de ses premières Interviews publiques, donc ça me fait très plaisir Tu c'est un honneur un peu de recevoir une telle personne. Oh là là là là là là, le petit double. Oh la série de 4. Oh, je suis un monstre. Je suis un monstre. Oh là là, ce que je viens de mettre. Pile quand je parle de Ziwo, mais on va parler de, de Zaiwo plus souvent, frère. Regarde ce que je suis en train de leur mettre. C'est un truc de ouf. Mais c'est. Ah non, j'ai une table énorme, les gars. Je suis trop heureux. Alors, en plus de ça, je me permets aussi de vous dire que Zach Orly va bientôt sortir en podcast. Voilà, comme ça, vous me l'aviez demandé depuis longtemps d'avoir une, sor une sortie podcast pour mon émission vu qu'elle n'est pas hyper imagée. Donc euh, voilà, lundi 20h, Team Vitality. Je vous fais confiance, hein, vous viendrez. Hein, J'ai aussi besoin de vous pour que l'émission puisse continuer à tourner comme il se doit. Et vous, irez des, vous aurez des podcasts et des replays. Voilà. Bon, la saison... Euh, de, Une saison fantastique qu'on appelle la saison des raclettes a été lancée du côté de Zach. Merde Elle a été lancée, ça y est. Et je me suis rappelé de pourquoi la cul... Et je me suis rappelé pourquoi la culture culinaire de ce putain de pays était absolument fantastique. Hein. De la pomme de terre, du fromage fondu et de la charcuterie halal. Et ça y est, genre, t'as... À la loupa, d'ailleurs Mais tu peux rendre heureux n'importe quel homme d'Onzac. Hein. Et c'est là que je me suis dit, écoute, j'avais repris le sport, tu vois, il y a quelques semaines, pour des, raisons, euh, pour des raisons sanitaires, on va dire. Oh là, oh là, le triple. Oh là là, le triple kill. Le triple, la série de 4 Série de 5, ah <rire> Mais c'est de la bombe, c'est de la bombe ce putain de serveur C'est de la frappe Vive Black Ops 2 sur PC avec 120 FPS comme ça en élan, on là On se frère Donc oui, non, comme je vous disais, euh, j'avais repris le sport, ça se passait super bien. Tu en plus moi maintenant, je note à chaque fois que j'ai un truc dans la tête sur euh, mes notes iPhone, tout ce qui me passe, que ce soit des idées ou mes progrès en... Bon, 31.9 c'est pas mal. Ou mes progrès à la salle, et du coup je notais aussi les dates où j'y allais. Et depuis que je m'étais blessé au pied, bah j'y allais plus trop, bah, tout simplement parce bah, parce que j'avais mal, je me... vous savez comment je me suis fait mal au pied, je me suis fait mal en fait à la malléole. ceux qui font de la trottinette électrique, vous allez, vous allez comprendre mon message, je me suis fait mal. Let's go petit double Donc non, ceux qui font de la trottinette, ils vont comprendre de quoi je veux parler, tu sais c'est quand tu soulèves ta trottinette par le haut comme ça, et que le bas fait des gauches droites, elle a tapé deux fois ma malléole au même endroit en deux jours. Alors, je te cache pas que le premier jour, j'avais trouvé ça funky. Le second jour, quand mon euh, quand mon pied a commencé à gonfler et à prendre la forme du crâne d'Homer Simpson, à ce moment-là, j'ai compris que j'avais peut-être euh, fait une couille, tu vois. Hop là. Alors, faire du hardcore sur Nuketown, je vous cache pas que je ne mens Enfin, je ne m'y attendais pas. Là, on prend son arme. Hop, série de 3. Série de 4. Série de 5. Wouhou! Micro station orbitale en hardcore, c'est vénère ça Y'a quelqu'un d'autre qui va arriver là. Hop là, série de 6, 7... <rire> tu te rends compte qu'on m'a donné une micro station orbitale en hardcore frère Hop hop hop hop J'ai bientôt plus de balles, c'est la merde. Hop là, c'est bon. J'ai plus de balles, mais nous avons à peu près tous les streaks et ça, c'est ça. Quel plaisir, voyez-vous alors, il est vrai que dans mes vidéos, je me plains souvent de trucs et je dénonce souvent des comportements un petit peu bizarres. Et je tiens à dénoncer il y, y a un comportement que j'aimerais dénoncer les gars Et euh, je pense que ça y est on, on a assez mangé On a assez mangé de ceci Donc je vais me permettre d'en parler Et euh, je pense que vous serez tous d'accord avec moi euh, Ça y est Zumba Café là euh, On a donné euh, d'accord Merci euh, Soso Sosomanes, Jules et compagnie Pour euh, le son de l'été euh, Mais là j'en ai marre à chaque soirée où je vais Ou chaque rassemblement des étudiants en école de commerce Qui mettent Zumba Café de partout Pendant que je suis en train de tuer tout le monde au Dragonfire Fire. <rire> Apparemment, ça marche bien, attends, regarde, rien fait. Donc, euh, je propose qu'on lance une pétition, je sais pas, quelque chose, mais j'en peux plus de cette musique festive. Après, je suis quand même obligé de reconnaître le talent des types. Le son a fait 100 millions de vues sur YouTube en quelques semaines, euh, c'est fantastique. Hein. Moi, dans toute ma carrière YouTube, je suis à 70 millions. Hein. Eux, on fait 100 millions en un mois, c'est... Euh... Alors certes, les vues, c'est pas gage de qualité, on s'entend. Mais t'es obligé de, re de respecter un petit peu quand même... Euh... Il a sauté comme un ouf. Regarde la réalisation de la chose. Wouhou Wouhou, petit double Je sais pas s'il y en a, là, comme ça, dans mon public qui ont arrêté les cours récemment ou pas, d'ailleurs, ou qui les ont tout simplement mis en stand-by, ou qui ont commencé à travailler ou quoi, mais j'ai remarqué que depuis que j'ai arrêté l'école, depuis que j'ai fini l'école, plus précisément, parce que, bon, on va pas oublier que Zach, sixième du nom, est quand même diplômé, hein. Laissez-moi flex un petit peu avec mon diplôme acheté d'école de commerce. Mais depuis que j'ai quitté l'école, d'une, je lis beaucoup moins, mais surtout, j'ai l'impression que je sais plus parler. J'ai perdu en qualité de diction. Oh, vraiment, à des moments, les gars, je parle, j'ai l'impression que j'ai des fèves dans la bouche. C'est. Absolument horrible. Je suis là, je bafouille, j'arrive pas à trouver mes phrases correctement. Ça va trop vite pour mon cerveau. Vraiment, j'ai perdu en qualité de vocabulaire et de diction. Alors, est-ce que ça veut dire que ces qualités que j'avais tenaient à l'école Je sais pas. Mais ce dont je suis sûr, c'est que depuis que j'ai. Depuis que je suis plus à l'école, j'ai perdu dans ces domaines-là, et ça me fait. C'est trop marrant! Oh, sortez-nous des hardcore comme ça! Du hardcore où tu tues vite, mais avec la map et tout! C'est le feu, sérieux! Quand on sait que dans 10 jours, Zach va donner cours à des étudiants! Des cours, mais. Oh là là là là là! Le triple, mais c'est magnifique! Je suis trop heureux dans ce gameplay! C'est de la dinguerie! Dans 10 jours, Zach va donner cours, ça y est, les gars! Let's go, attends. Je vais vous expliquer quoi parce que bon je sais que pour certains vous m'avez vu boire de l'alcool épicé par des fenêtres ainsi que parler de phalanges dans le cul donc effectivement vous dire que je vais avoir des étudiants donner des notes c'est quand même une sacrée annonce mine de rien En gros il y a une école de co... De, de co tu vois qui, qui, qui est un petit peu spécialisée dans plein de métiers et tout ça donc c'est une école privée euh, sur Lyon sous contrat qui euh, a une option qui concerne un petit peu euh, le streaming, le monde du streaming, ses métiers ainsi que du côté un petit peu plus technique etc. Et ils m'ont proposé d'être l'intervenant de cette année pour ces cours là et j'ai accepté les gars j'ai accepté donc je vais donner 6 heures de cours par semaine à plusieurs classes sur plein de modules donc ça va de, de, de, de, du côté un petit peu technique tu vois de la maîtrise d'OBS, de software, euh, du setup etc tu vois du hardware machin et euh, ça va sur des trucs un peu plus généralistes, euh, de la partie un peu plus financière etc sur le monde, euh, le monde de l'esport, du jeu vidéo, du stream, ses métiers, comment ça fonctionne machin machin. Et je vous cache pas que j'ai bien hâte de donner ça parce que je pense que c'est une expérience quand même sympathique à avoir dans un CV c'est même pas pour Stonks ou quoi mais ça, alors je suis au courant tu vois que prof c'est un vrai métier et on ne s'improvise pas prof tu vois donc je dis pas que je vais être un super super prof dès le début hein. je vais sûrement devoir apprendre pas mal de choses avant de pouvoir être ne serait-ce que semi décent mais j'ai déjà commencé à préparer mes cours comment je veux qu'ils s'articulent, les choses à faire dedans et, euh, et ça me hype énorme je vous cache pas que ça me hype énorme cette nouvelle, euh, cette nouvelle occasion et c'est fantastique ce que le gaming et le streaming m'ont quand même offert depuis que j'en fais depuis quelques années Hop là, attends. Donc vous allez s'il vous plaît respecter Zach le prof et dans les commentaires vous allez m'appeler monsieur dorénavant. Monsieur Zach C'est plus Zach tout court Ouh Ok. Il a fallu aussi qu'il m'apprenne un petit peu la politesse au bout d'un moment. Regardez-moi, regardez-moi, si je fais pas 3 kills minimum. Bon, bah écoute, ça a été 5 kills. <rire> Yeah, super, ça roule, on roule, on roule, on roule, on mange encore, super en Encore, encore Non, tu me l'as volé ah J'aime bien les chiffres ronds, donnez-moi un kill! 75 kills, sa mère! Bon, c'est pas un chiffre rond, mais 74 kills, 74, 26. Je pense que ça aussi, c'est du gameplay qui fait plaisir sous les chaumières. Ouais, bah voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Euh, je l'ai tourné en deux parties, je crois que. Ah ouais, ouais, ouais, je viens de voir. Je crois que la caméra, là, est un petit peu inclinée sur le côté, donc je suis peut-être pas parfaitement droit. Vous m'en voudrez pas, hein, mais bon, les... même les profs ne sont pas parfaits, comme quoi, hein. Monsieur Zach aussi a des choses à améliorer dans son contenu. J'espère que vous avez passé un bon moment. c'est le cas, petit pouce bleu, comme tout ça, machin, je reprends le rythme des vidéos, tout ça, ça me fait plaisir, j'espère également que c'est votre cas, et je vous dis à demain les amis, bisous